Salut et bienvenue dans ce tuto consacré aux effets manga avec Inkscape nous allons voir comment réaliser donc ce type d'effet information importante j'utilise la version 0.92 qui n'est pas encore sortie officiellement mais bien sûr que vous pouvez utiliser en allant sur le site Inkscape.org pour Windows, Mac et Linux on va aller dans fichier, ouvrir, on va sélectionner l'effet manga que nous avons réalisé précédemment nous sélectionnons ici cet effet on va tout de suite aller dans objet et on va retirer la découpe. Donc objet, découpe, retirer. Et on va utiliser la fonctionnalité chemin intersection de façon à avoir un, un objet plus simple. Avec l'outil éditer les nœuds, on va supprimer ici les nœuds qui sont au milieu. Donc on va cliquer ici sur le moins. On sélectionne tous les nœuds et on rend les nœuds durs ici en cliquant là-dessus. Alors si on ne fait pas ça, eh ben on est un petit peu embêté parce que lorsqu'on va jouer ici, sur les flèches en haut et en bas pour obtenir l'effet souhaité, et eh bien on aura des, des artefacts. Donc si vous obtenez ça, c'est que vous n'avez pas rendu vos nœuds euh, bah, durs, c'est-à-dire sans les, sans les poignets. Donc en faisant ça, on clique là-dessus, on supprime les poignets, et à ce moment-là, on peut jouer sur les flèches, et obtenir, alors hop, bien sur la flèche, là, et obtenir donc ce, ce petit effet euh, assez sympathique. On va voir une autre façon d'obtenir euh, ce type d'effet, en utilisant une nouvelle fonctionnalité, donc de la 0.92, qui se situe dans « chemin »,« effet de chemin », qui s'appelle « perspective et enveloppe ». Donc j'ajoute, je clique ici sur l'outil les nœuds on a à ce moment-là, vous voyez, à chaque extrémité un petit losange blanc que l'on va pouvoir déplacer donc je clique dessus je déplace voilà à peu près euh, comme ceci celui-là je vais le réduire je vais le mettre là celui-là je vais le mettre un peu plus haut comme ceci ou plutôt comme ça voilà vous voyez là on a un vrai vrai effet de perspective je vais désélectionner vous voyez donc ça c'est vraiment sympa Hop. Voilà, je vais dupliquer cet effet, donc pour cela ben je, fais, euh, je clique ici ou CTRL D, je déplace, et je vais rajouter ici un effet de chemin qu'on appelle courbé. Alors c'est génial parce qu'on euh, peut avoir autant d'effets de, qui vont s'ajouter les uns aux autres, donc le, le premier effet est en perspective, puis après courbé. Alors n'en mettez pas trop non plus parce qu'autrement ça, ça fait exploser la machine. Alors pour euh, modifier donc, euh, notre courbe, on clique là-dessus. On a ainsi deux petits nœuds qui apparaissent et une ligne verte. Euh, alors on appuie sur Shift, on clique sur ce nœud, on clique, on glisse pour faire apparaître, vous voyez, la poignée. Donc si je déplace la poignée en voyant en bas, vous voyez que ça tord l'ensemble des lignes. Donc ça c'est vraiment super. Je vais faire apparaître également la poignée pour cet objet. Donc je clique sur Shift, je me mets sur le nœud, je clique, je glisse. Et vous voyez l'effet vraiment, vraiment bien. On a ici cette petite option, c'est-à-dire ce petit rond blanc qui nous permet de réduire ou d'augmenter la taille de notre effet. On peut même l'inverser. Si je vais tout en haut, clac donc c'est vachement bien. <rire> euh, je clone mon Son Goku, je le place ici. On va maintenant réaliser nos petits cadres pour bah, notre bande dessinée. Donc je fais ici avec mon, mon outil de créer des carrés et des rectangles, et bien un joli rectangle. Ce rectangle, je vais euh, créer un clone. Alors pour créer un clone, je clique là-dessus. Tac alors, je sélectionne mon son Goku, je sélectionne mes lignes que je groupe. Alors, pour grouper, c'est ici, CTRL G. Alors, je vérifie que c'est bien groupé. Ouais. Je sélectionne, donc, mon premier carré, qui est, qui est un clone, en fait. Hein. C'est marqué en bas, clone. Je sélectionne le son Goku et les lignes. Je fais un clic droit et je fais définir une découpe. À ce moment-là, vous voyez, hop, j'ai mon petit cadre qui est fait. Alors, je fais... Un rectangle de sélection, je vérifie ici en bas j'ai bien deux objets sélectionnés et moi j'ai tendance à vouloir les grouper voilà, de façon à avoir qu'un seul objet. Et ainsi lorsque je déplace mon groupe, eh bien, je suis tranquille. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi ce petit tuto et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos.